rassure. La France est en grève, mais pas la connerie. C'est toujours pareil ici. Salut tout le monde, comment ça roule. Euh, c'est parti pour la kiné. J'ai rendez-vous à 13h du matin. J'avais un truc normalement cet après midi au boulot, j'aurais fait la jonction directe, mais c'est annulé. Faut que j'ai mis un réveil pour rien, je vais pouvoir retourner faire une sieste après. Mais enfin, on ne pas ce que je fais, je suis un grand professionnel. Euh... Voilà, la kiné, boulot tout à l'heure, peut-être rugby. Enfin, on va rouler aujourd'hui. Hein. Je vous le dis, on va rouler. C'est la grève dans le pays, donc peut-être qu'on va pas rouler en fait. Voilà, bon, ça a l'air de, Il a l'air de pas y avoir trop de monde sur les routes. Il va y avoir pas mal de télétravail en fait, pour ceux qui travaillent du coup. On va voir ça. Ouais du coup j'ai pris la rebelle, ça la fait sortir un peu là, ça lui fait pas de mal, il fait froid en ce moment, elle dort beaucoup. Quand j'ai des petits trajets comme ça je la prends. Voilà, euh, il que j'arrête cette lubie, parce que y a plus de mazoutes là-dedans et il n'y en a plus dans le pays pour euh, recharger quoi. Oh putain, je suis gourmand. Marc hein. c'est la journée de grève et de mobilisation, il va y avoir plein de plein de manifestations partout, mais avec le froid qu'il fait, ça devrait pas durer en vrai. Hein seulement les plus courageux qui ont et je sais que ça ne me ressemble pas ça va vous surprendre mais j'ai regardé on va pas avoir de soucis pour aller à la kiné en passant dans paris puisque on emprunte pas le chemin des cortèges il la même idée camion heureusement qu'on n'a pas la même idée en même temps de là que si ça doit coincer ça peut coincer. Normalement ça va pas coincer. Bon, déjà si toute cette portion avec les mon gars, c'est que le plus dur est fait en vrai. Oh, ça va être sympa. On oh, fout je force. Voilà. Vous avez dit que tout se passerait bien. Tout ce qu'on là il est jamais concerné par les manifs. Heureusement pour nous. C'est pas, pas un quartier de, de pouvoir ici. C'est pas un quartier où le gouvernement est installé, donc... Euh, C'est tranquille tout ça, jusqu'au Troca, là-bas. Troca, Tour Eiffel et compagnie. On est bien. Oula. Il y a un cadavre de miettes là à mon avis de baguette. Ça c'est petit 2 je sais pas ce qu'ils ont Je sais pas ce qu'ils sont venus nous foutre là mais petit 2 Et nous on y est presque j'ai arrivé 10 minutes d'avance quoi Merde restez ouais, au chaud Encore le marché de Noël là, ici Incroyable il y a l'aquarium aussi là. Ils font chier ces touristes, je te jure. La feuille cannelle, Il y a deux couleurs et ils mélangent. On doit exiger ça dans les aéroports pour venir, savoir différencier le vert du rouge. Allez heureusement que t'es là toi, elle est imperturbable. De Pauline qui me demandait un beau plan de la tour Eiffel, le voilà. Non, tu me laisses tranquille. Quand les bouches des goûts fument, c'est mauvais signe, hein, c'est que vraiment ça pèle quoi. je trouve un nouveau passage hier il faut qu'on passe par là on arrive directement au cul de la bonne rue bon allez Là comme d'hab en essayant de paniquer la plaque cette fois ok c'est bon allez on fait feu bon bah ben, était pas du tout en avant, ça a été pile à l'air parce qu'en fait la moto est en retard hein. Après, on va changer un peu d'itinéraire, un tout petit peu, hein. mais là, là, normalement vous allez reconnaître ça. C'est un pont qui est utilisé dans 110% des films étrangers qui se passent ou qui évoquent Paris. Et sur tous les comptes Instagram du monde, il y a ça. Bon, regarde, hop, suffisait d'en parler. Deuxième plan de la tour Eiffel. C'est gâté aujourd'hui Pauline. Trop beau. Oh, le taxi est gentil mais il est lent du cul. Hein. J'ai oublié qu'il y avait les feux. J'ai failli leur faire faire une bêtise. Il faut qu'elles fassent gaffe, à une bestiole qui le grande dessus. Là. Il est chaud. sont pas bloqués mais il doit pas y avoir de manif en fait hein. ou alors pas par là vers le public il devait être en général mais cela ne nous regarde pas ou oh, putain Faire. Très bien dans Paris, c'est pas du tout le bazar en fait. Les médias vous mentent, on dit n'importe quoi. Je pense que tout le monde va rester à la maison en fait, c'était à prévoir. Aïe aïe aïe, monsieur loupé. Ah oh voilà le froid c'est polaire, c'est dur hein, c'est dur ça rigole pas Allez jouons la réglo Salut Henri, il est pas en vrai Henri. Rien à foutre de la retraite à Suzuki la défense, son bosse, on bosseur que les touristes, c'est les humains en fait. Oups! C'est une merde Pas la peine de t'énerver. Je voulais te laisser passer moi aussi. Mais putain, j'ai pris des trucs là, heureusement j'ai fermé la vision. Bon, allez! Je vais manger, je vais faire une sieste et je monte la vidéo d'hier, et on va au boulot. Non non, tu peux tendre la main, c'est un mois de passé, t'as une petite fille, tu l'éduques, tu lui expliques qu'on ne traverse pas quand on veut, même quand on loupe un tram. Il mieux louper son tram qui de l'avoir et crever en fait. Hein. Oula. Je viens de rouler sur un truc là, je pense que j'ai laissé un pneu à mon avis. Je viens d'y laisser un pneu, et à mon avis je lui ai fait ça partir à l'autre, le pauvre, mais à coup pas. Ouah, il se met à voir. il va faire moins 4 degrés, c'est très mignon ça pour l'entraînement de ce soir. Ouais mais c'est des grêlons carrément. Il neige, oh, mais ça y est il neige, oh putain Oh, c'est de la neige les gars faire. c'est toujours la grève les manifestations partent un peu en sucette ouah wow, ça neige ouais on va faire gaffe parce que là ça va devenir glissant méchant hein. incroyable Ça va, c'était qu'un coup de pression. Mais il fait quand même très très froid. Bien, oui. Droite toute. Oh ça vient de cogner, ça vient de cogner. Oh là mais costaud, non Non, ça a l'air d'aller. Ouais, mais tiens, Non, mais... Le mec, c'est pas logique du tout. Ça le cogner sur deux voies, en fait. À gauche et à droite. Et ils prennent les plaques, ils feront le point plus tard. Hein. Ouais, faites attention. Hein. Faites attention tout le temps, mais encore plus quand il fait moche... Euh... C'est là qu'il y a plein d'utilisateurs de la route, j'ai de la route qui ont des comportements à risque. Genre ça. Encore un droit de tout. Je fais deux droits de tout de deux apprentis conducteurs hein, quand même. Formation française décline. is coming. En tout cas ces conditions de merde ça me permet de me rendre compte que mes bottes c'est vraiment du bon matos. Hein. J'ai bien fait de partir là-dessus, j'ai longtemps hésité. Good choice. Elles sont pas très chaudes. Donc s'il fait froid, euh, t'as pas l'impression d'avoir mis des bottes en polaire. Mais par contre elles sont parfaitement euh, coupe-vent et euh, imperméables et tout quoi. Donc c'est très satisfaisant. On voit même pas la tour Eiffel, incroyable Incroyable, c'est de la neige, hein. un petit flocon, là. Ça y est, je ne vois rien, je suis plein de buée. Tout comme vous d'ailleurs, c'est un moment que voilà, je sais pas mis un petit coup de pouce. Non, t'as juste un scotch ouais. Et c'est bon Ouais Ouais, je pense Ou au-dessus, là Ouais, que sur un jet, c'est pas très facile De mettre une GoPro, mais sur le côté, la raison ouais. C'est ce que je faisais au début, d'ailleurs, sur mon intégrale aussi Et j'aimais pas trop la vue Oh, le temps de merde Popopo il voulait pas traverser le canasson. Allez, souhaitez-moi bonne chance et on va s'entraîner. Voilà mes amis, c'est horrible froid. Heureusement il neige plus. Ah oui, alors, je suis pas allé au rugby parce que moi je suis pas du genre à me débiner quand il y a de la neige et un peu de vent. Et les coachs ont intelligemment posé la question, une demi-heure avant le début de l'entraînement, si... Euh, qui serait là Et il n'y a pas eu assez de réponse alors au moment où je montais sur la moto, ils ont annulé le truc, mais... On se serait pas ennuyé sinon. Et du coup, je me suis ennuyé, moi. Oh, t'es un cochon, le 13, c'est quoi ta manœuvre Je comprends pas où tu veux en venir, le 13. été béni là ça rigole pas là il y a les cowboys night cowboys j'ai tellement froid que je sais pas quoi vous dire sur ce retour là. heureusement que la neige a pas tenu enfin la neige c'est pas les quatre slogans qui sont tombés qui auraient changé quelque chose mais Heureusement qu'il a pas plus neigé quoi Parce que là sinon Paris euh, Paris s'arrêtait de vivre pendant 3 semaines Bon les amis Merci d'être resté jusqu'au bout sur cette vidéo Plus longue mais plus courte que prévu euh, Alors c'est la fin de la semaine pour moi Je pense pas qu'il y ait de vidéo demain Parce qu'il faut que J'ai envie d'aller chez le toiletteur Mais je suis pas sûr de trouver un rendez-vous et la semaine prochaine, je vais avoir une semaine hyper dense. Donc, je ne vais pas faire de vidéo. Euh, voilà le, les quelques secondes que j'aurai de temps en où je vais les passer à dormir. Donc, soit je filme et je vous fais une vidéo euh, récap dimanche à 15h. Soit je filme même pas et je et on se dit à mardi 18h. Voilà. pour la semaine d'après. Hein. Ciao.